Question, plaît, plaît, plaît, Question pour la capitaine de Créteil. Vous, plaît. vous avez le plus gros budget. Est-ce que vous ne pensez pas être un que ce soit déséquilibré par rapport aux autres équipes Oui, bon, bah, c'est la question qui revient à chaque fois. Hein. Euh, bon. euh, Créteil, c'est Créteil. Euh, voilà. c est Créteil, c'est au milieu de tout, c'est la capitale du département. On représente le 9-4. Créteil, il y a Créteil. Soleil, il y a Créteil. Soleil, ça représente quoi Le roi Soleil, le, la, la France. On représente la France. Donc un gros budget pour une grosse équipe. La Ligue nous demande tout le temps, c'est normal. On a les plus gros joueurs, donc un gros budget. Question